La première rencontre que l'on a pu faire avec les racines carrées fut lors de l'étude du théorème de Pythagore. À cette occasion, on a été amené à calculer une longueur manquante d'un côté d'un triangle rectangle. On a alors répondu à une question du type « Le carré porté par l'hypoténuse a une aire de 25 cm². Quelle est la longueur de l'hypoténuse ?» Comme 5 fois 5 égale 25, alors la longueur recherchée est de 5 cm. Dans cette autre situation, si le carré porté par l'hypoténuse a une aire de 11 cm alors la connaissance des tables de multiplication ne suffit plus à calculer la longueur de l'hypoténuse. On peut rechercher en tâtonnant. Et comme 3 carré est égal à 9, c'est trop petit. 4 au carré égal 16, c'est trop grand. 3,4 au carré, c'est trop grand. 3,3 au carré est trop petit. 3,31 au carré est trop petit. 3, 3,32 au carré est trop grand. En fait, il est vain de rechercher une écriture décimale exacte d'un tel nombre. On pose alors la définition suivante. Le nombre positif dont le carré est 11 s'appelle la racine carrée de 11. C'est le côté d'un carré d'air 11. Ce nombre se note racine de 11. Et par définition, on a racine de 11 au carré, qui est égale à racine de 11 fois racine de 11, est égal à 11. Généralisons cette définition. Pour tout nombre positif a, la racine carrée de a est le nombre positif dont le carré est a. C'est le côté d'un carré d'air a. Ce nombre se note racine de a. Le symbole utilisé est appelé radical. On a donc par définition racine de a au carré, qui est égal à racine de a fois racine de a, égale à a. Illustrons maintenant cette définition avec quelques exemples. Racine carrée de 80 est égale à 9 car 9 est le nombre positif dont le carré est 81, c'est-à-dire tel que 9 fois 9 égale 81. De la même manière, avec un nombre décimal non entier, on peut écrire que racine de 25 centièmes est égale à 5 dixièmes car 5 dixièmes est le nombre positif dont le carré est 25 centièmes, autrement dit tel que 5 dixièmes fois 5 dixièmes égale 25 centièmes. À ce niveau, on peut déjà percevoir qu'une bonne connaissance des carrés parfaits peut être utile pour faciliter le travail avec les racines carrées. Les carrés parfaits sont les carrés des entiers naturels. En voici le début de la liste. De 0 au carré, qui vaut 0, jusqu'à 17 au carré, qui vaut 289. De cette liste, il est aisé de déterminer la racine carrée de 144, qui est égale à 12, ou encore la racine carrée de 225, qui est égale à 15. Lors de l'introduction de la définition, on a pu observer l'existence de certaines racines carrées qui n'ont pas d'écriture décimale exacte. En classe ou en devoir maison, on pourrait démontrer que des nombres comme racine de 2, racine de 3 ou racine de 5 en font partie. De surcroît, ces nombres ne sont pas non plus des rationnels, autrement dit, ils ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction. La calculatrice fournit, si on le souhaite, des valeurs approchées. Par exemple, racine de 2 a pour valeur approchée au millième 1,414, racine de 3 a pour valeur approchée au centième 1,73, et racine de 5 a pour valeur approchée au dixième 2,2. En conclusion, on peut retenir que dans tous les cas, racine de 5 est la seule valeur exacte du nombre dont le carré est 5. Autrement dit, racine de 5 au carré est égal à 5.